Dans mon intervention, je vais justement euh, traiter de la façon dont l'homme est à la fois dans la nature et hors de la nature. C'est-à-dire que nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a même des gens qui disent qu'il n'y a que 1,23% de différence euh, entre euh, le génome de l'homme et le génome de chimpanzé. D'abord, c'est faux. Euh, euh, si vous comptez les délétions, les insertions, les duplications, c'est 6%. Mais ce n'est pas un problème notarial, euh, la différence entre l'homme et le chimpanzé faut voir où les différences tombent. Si vous avez une modification à un endroit qui est crucial pour le développement du cortex, même si elle est de 1 ou 2 eh bien ça peut avoir des effets absolument catastrophiques. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ça a eu des effets catastrophiques. L'homme est un monstre hein, sur le plan biologique. En quelques années, son cerveau est devenu 4 fois plus gros que celui d'un singe hein, de même poids. Parce que notre poids corporel, c'est 40 kg sec, comme celui d'un chimpanzé. On a un cerveau qui est 3 ou 4 fois plus gros. On a trois fois plus de neurones, on a beaucoup plus de connexions. C'est une espèce d'explosion cognitive qui est arrivée avec sapiens. Et donc, euh, n'est pas, euh, 1,23% versus 4 fois plus de neurones, ce n'est pas la même chose. Et donc, euh, ce que je vais expliquer, c'est que ce 1,23%, c'est effectivement un mythe. Mais c'est un mythe qui est un mythe dangereux, que c'est un mythe qui nous rapproche du singe. Alors nous ne sommes pas des singes, nous sommes des singes, bien entendu, mais nous ne sommes pas des singes comme les autres.